Et salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau Clip Shot. Il n'y en avait plus et puis il y en a eu un et puis il y en a un second parce qu'en fait la dernière fois je me suis amusé à en faire un. Je me suis surpris à m'amuser, j'espère que vous aussi vous vous étiez amusé à ce moment là. Et c'est parti pour un tout nouveau Clip Shot parce que je suis très égoïste et que je pense qu'à mon simple petit plaisir. Alors c'est parti ce qui est super rigolo, c'est que le clipshot précédent avait commencé par AG à annihilation, et celui-là, comme on est original, on va commencer également par AG à annihilation. Il est sur un mode assez fun, euh, visiblement, où tout le monde joue, euh, chaque respawn, c'est une nouvelle arme. Voilà, le plaisir est là, on est sur une carte qui ressemble beaucoup à la salle de contrôle dans Halo CE. Aujourd'hui, il respawn avec un fusil euh, sniper, et regardez ce qu'il aime faire avec un fusil sniper. Je pense que même lui, il ne savait pas qu'il était capable de faire ça. On se se repasse le dernier tir euh, au poil de cul de... de, de, de... Ouais j'ai craché sur le micro tellement j'ai pas de mots pour sortir ce qu'il a sorti lui. On prend les mêmes et on recommence. Deuxième clip, AG Annihilation. Il est armé d'un laser Spartan et il vise son petit ghost. Il vise, il vise, il vise et puis il le perd de vue, malheureusement pour lui. Ce n'est pas grave, il a une nouvelle cible, un tank, un scorpion qu'il le... réussit à toucher. Malheureusement, un ennemi arrive et puis finalement deux. Et puis finalement, il les tue les deux parce que Agé Annihilation, il porte bien son nom, il est badass et il éclate la tronche de tout le monde. Voilà alors, euh, bah, euh, bonne chance à vous, si vous le rencontrez en ligne. <rire> tu sais, le mec presque sadique. Mais en fait, euh, bah, moi, je sais que je me fais défoncer la tronche, quoi. C'est respect. Enfin, moi, je... Enfin, pas respect pour moi, quoi, enfin, <rire> Clip suivant, s'il vous plaît. Pour ce troisième clip, nous sommes avec Delarose 700. Et lui, ce qu'il va faire, et eh ben, c'est protéger son drapeau. Il est en drapeau, donc ça tombe bien, parce que euh, en, en Slayer, on peut pas protéger son drapeau. Voilà, on peut essayer, mais comme il y en a pas, on a du mal. Il est armé d'un simple magnum, mais vous savez que dans Halo, un simple magnum, ça peut faire du dégât. Et regardez ce qu'il fait. Regardez comme il a la dalle. Regardez comme il a envie. Regardez comme il veut Protéger ce drapeau! Personne ne touchera ce drapeau! On se remate les extraits, les scènes où il a défoncé ses adversaires avant de finalement se faire tuer. Euh... Dommagement, dommagement, si, si, c'est un mot qui existe euh... de manière dommage, ça veut dire, par euh, ben, ses adversaires. Allez, passons au clip suivant, qui lui se trouve sur AlloRich. Et moi, je kiffe AlloRich parce que là, regardez, juste à côté, vous avez un mec qui est avec le jetpack. Moi, c'était ce que j'utilisais tout le temps, le jetpack. J'adore le jetpack quand je joue à Halo Je trouvais que trop bien de faire prendre de la distance. Alors, en même temps, je me dis que comme un pigeon parce que justement t'es en hauteur, t'as rien pour couvrir, mais c'était trop bien. Je crois que je me suis égaré. Pardon, excusez-moi. Nous allons reprendre le clip depuis le début. <rire> c'était une blague. Non, nous reprenons bien le clip depuis le début. Nous sommes donc sur Halo Reach, euh, et en face, nous avons un lance-roquette. Mais un lance-roquette, quand on n'est pas trop con, eh ben on fait en sorte de le contourner pour affronter son ennemi euh, par derrière. Voilà, c'est le but de, du contournement. Et là, boum Assassinat, le mec il pue, le mec il a un sniper, le mec il te bague, là il se passe trop de choses, c'est trop d'action, c'est trop de badass, un coup de sniper comme ça, pif paf pouf, on n'y pensait pas, on n'y pensait pas, et ben il était là, on regarde ce tir de sniper, pif paf pouf, qui était là, qui n'attendait attendait pas, je suis en train de devenir complètement taré. Allez, dernier clip, où on retrouve à présent Dysfonctionnel. Lui, ce qu'il a envie de faire, c'est défoncer du rouge. Parce que tout le monde a envie de défoncer du rouge. En plus de ça, il pleut. Regardez, sur la map, il pleut. Alors si Dysfonctionnel, il est comme moi. Quand il pleut, il est vénère. Alors moi, quand je suis vénère, ça change pas d'habitude, mon skill. Mais lui, par contre, pa, pa, pa, il les enfonce, il te les défonce, pa, pa, pa, Regarde, triple frag dans ta bouche, le rouge. Tac voilà, alors on va se remater ça parce que c'était quand, quand même plutôt mignon, plutôt, plutôt souhaitable. Quand on joue, on souhaite ce genre de choses. Donc on peut dire que c'est souhaitable J'ai raison J'ai raison J'ai raison Chut, j'ai raison J'ai raison T'as vu T'es hey, d'accord T'es d'accord Le petit au fond, t'es d'accord Il n'écoutait pas Il a quitté la vidéo, il y a deux clips déjà. Merci à tous d'avoir suivi ce clipshot jusque là. Moi, je vais aller prendre mes petites pilules pour aller beaucoup mieux. Vous pouvez aller sur le Discord Dalo.fr et aller aider les copains à trouver un, un traitement pour moi qui sera beaucoup mieux. Des fois, le copain, il redale, il, met, il met une camisole de force et un baillon. Oui, c'est vrai. Euh, et puis, des fois, on me tape sur la tête pour me faire taire. Mais là, vous pouvez pas parce que vous êtes derrière un écran. Alors après, vous pouvez peut-être m'insulter dans les commentaires. Mais je... Bah, en fait, si, j'allais dire je les lis pas. Mais si, je les lis et puis j'y réponds. Et puis, je suis encore plus vénère dans mes insultes. Ouais... Merci à tous d'avoir regardé ce clip shot On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Peut-être qu'on se retrouvera sur les différents liens en description qui mènent aux différentes plateformes d'Allo.fr. Tout ça, ta ta ta, ta. Twitter, Facebook. Euh, Discord, comme on le disait. Bientôt, à bientôt. À très vite, à très vite. Plein de bisous. Zut. Je crois que je suis pas convaincu à ce niveau-là.